Bonjour à tous, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui fâche, pourquoi les valeurs d'une entreprise n'intéressent souvent pas du tout ses salariés. J'ai démarré ma semaine dans les quartiers chics de Paris, avec une session de deux jours dans une entreprise de logiciels, une société jeune, ultra dynamique, avec une croissance spectaculaire de ses effectifs. Pendant une pause, j'ai remarqué les cinq valeurs de l'entreprise sur le mug dans lequel je venais de me verser un café. Et deux choses m'ont frappé. D'abord... Les participants à ma formation n'avaient pas une connaissance très précise de ces cinq valeurs. Ensuite, l'une de ces valeurs, au moins, avait selon moi un aspect très négatif. J'y reviendrai. Jeudi et vendredi, changement de décor. Formation dans la banlieue lyonnaise avec un comité de direction dans le secteur de la grande distribution. Là encore, forte croissance. Le sujet des valeurs de l'entreprise est évoqué à un moment. Plusieurs participants soupirent et l'un d'entre eux se contente de dire, en haussant calmement les épaules, c'est quand même très souvent du bullshit marketing. Et j'ai trouvé amusante cette coïncidence. Et ça m'a rappelé des dizaines de discussions que j'ai eues sur le sujet des valeurs avec les personnes que j'accompagne. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà eu ce genre de conversation. Je suis convaincu que les valeurs sont l'un des piliers d'une organisation efficace, parce qu'elles contribuent à la cohésion interne et à la motivation des salariés, comme à l'attraction des personnes externes. Mais je crois aussi qu'il y a trois erreurs fondamentales à éviter pour qu'elles puissent jouer ce rôle. Erreur numéro 1, se planter dans la rédaction des valeurs. Pour préparer cet article, j'ai pris le temps de lire les valeurs d'un certain nombre d'entreprises. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de styles différents. Premier style, les adjectifs. Vous avez une liste d'adjectifs positifs avec un « nous sommes » sous-entendu à chaque ligne. Exemple, enthousiaste, lucide, bienveillant, etc. Deuxième style, les infinitifs. Cette fois, la liste démarre à chaque ligne par un infinitif avec quelques mots pour compléter. Et pour chaque item, il faut entendre « ce que nous faisons, c'est » sous-entendu au démarrage. Exemple, investir dans l'humain, protéger la planète, dépasser les attentes du consommateur. Troisième style, les substantifs. Seuls des mots sont listés et nos valeurs sont et cette fois sous-entendu. Exemple, engagement, expertise, créativité. Enfin, les impératifs. Cette fois, il n'y a pas de sous-entendu, la phrase sonne comme un ordre. Par exemple, be creative, respect your team. Je pense que les versions à l'infinitif sont trop neutres, parce que trop impersonnelles, et donc elles ne sont pas assez engageantes pour les personnes qui vont les lire. Elles pourraient même donner l'impression d'une sorte de vœu pieux, sans effet réel. De l'autre côté du spectre, les versions à l'impératif, souvent très larges, ressemblent souvent à des injonctions. Comme si on devait se soumettre à ces valeurs, au lieu de s'engager, à les respecter et à les faire vivre. Parfois même, ces injonctions me semblent très toxiques, comme le « try harder » d'Avis, sur lequel j'ai déjà écrit un article, je vous ai remis le lien dans l'article en dessous de cette vidéo, ou cette valeur que je viens de lire sur Internet, « work hard together », ce « hard »,« vague », sonne pour moi comme la promesse d'un burn-out collectif, c'est difficile d'engager les gens avec ce genre de perspective, Et je crois que ce n'est pas un hasard si dans un article que j'ai trouvé sur internet, l'entreprise en question ne parle que du together. Au final, la solution des substantifs me semble donc la plus logique et la plus efficace. On annonce des valeurs, donc on attend des concepts sous forme de noms communs simples à comprendre. Erreur numéro 2, être concis à l'excès. Trop souvent, le souci de la forme pousse les entreprises à avoir des valeurs rédigées sous une forme très courte, synthétisée au maximum. C'est plus net, ça claque. Et puis c'est plus facile de les présenter ensuite dans des formes graphiques élégantes. Mais cela a plusieurs conséquences négatives. D'abord, trop synthétiques, ces formules deviennent creuses, vides de sens pour les personnes de l'entreprise. Engagé, ça ne veut pas dire la même chose pour moi et pour mon voisin de bureau. De plus, beaucoup d'entreprises utilisant les mêmes mots sans donner leur définition. Beaucoup de personnes ont conclu que ce ne sont que des concepts abstraits et que donc tout ça, c'est que du bullshit marketing, de l'affichage pour faire joli. Dans mes pérégrinations sur Internet, j'ai trouvé quelques entreprises qui justement donnaient la définition de leur valeur, c'est-à-dire le sens de chacune dans leur organisation. Par exemple, la société Power Design, dont la première valeur est « Integrity », définie comme « We earn trust through honesty, fairness and respect ». Pardon pour l'accent anglais. Ou bien Google, qui regroupe ces valeurs dans un document appelé « Ten things we know to be true », traduit en français par « Les dix principes fondamentaux de Google ». Chaque principe est expliqué dans ce document dans un long paragraphe. De manière très intéressante, Google précise en plus dans le paragraphe d'introduction de ce document, nous avons rédigé cette liste quelques années après la création de Google. Nous la revisitons régulièrement pour nous assurer qu'elle reflète toujours la réalité. Pour que les valeurs soient vivantes et incarnées par les membres d'une organisation, l'une des conditions fondamentales, c'est que leur définition concrète évolue. Une entreprise ajuste régulièrement sa stratégie. Pourquoi elle ne préciserait pas ses valeurs au fur et à mesure de son développement Erreur numéro 3, penser que les valeurs vont motiver tout le monde. Je travaille très souvent avec le top management des entreprises et j'ai régulièrement ce genre de plaintes. Ouais, Aurélien, on a construit une super charte des valeurs de l'entreprise et parfois on a l'impression que tout le monde s'en fout dans les équipes. En plus des erreurs récurrentes dans la rédaction de ces valeurs, je viens d'en parler, je crois que beaucoup de comités de direction ou de conseils d'administration devraient se rendre compte que leur passion pour les valeurs n'est pas universelle. Certes, nous avons tous besoin de trouver un sens à nos vies et à nos vies professionnelles en particulier. Mais nous n'avons pas tous besoin d'entendre des valeurs au quotidien et d'y trouver le carburant de notre motivation. Il se trouve que les personnes qui sont à la tête des entreprises ont souvent ce besoin de reconnaissance et d'expression d'opinion et ce besoin de reconnaissance et d'expression de leur engagement. Tant mieux Cela explique qu'ils aiment jouer ce rôle de pilote, de leader de leurs organisations, et que souvent, ils remplissent efficacement ce rôle complexe. Mais je crois que donner autant de place aux valeurs dans la communication interne revient souvent à faire comme si l'ensemble de l'organisation avait les mêmes besoins psychologiques que ses dirigeants. Et ça, c'est une projection dangereuse. Erreur numéro 4, croire que les valeurs sont le socle de la cohésion. La plupart des valeurs que j'ai pu lire ou entendre dans les entreprises où je passe, sont des principes qui doivent inspirer le fonctionnement des organisations, leur donner une vision, un but, un esprit commun. Est-ce que c'est suffisant pour une réelle cohésion Est-ce que des valeurs communes peuvent créer un vrai esprit de corps J'en doute. Et pourtant, c'est le rôle que leur attribue un bon nombre d'entreprises. Ce qui manque souvent, vu de ma fenêtre bien sûr, c'est le cadre c'est-à-dire les quelques règles qui régissent le fonctionnement propre d'une organisation. Ces règles, c'est ce qui permet à tout nouvel arrivant de savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire pour être intégré dans cette structure. Comme si en arrivant pour la première fois pour dîner chez ma future belle-mère, j'avais une fiche avec les trois règles à respecter pour que tout se passe bien. Je pense que nous serions nettement plus détendus au moment de sonner la porte, non Et ces règles, c'est aussi ce qui permet aux membres actuels de l'organisation de savoir que s'ils les respectent, alors ils sont pleinement membres de cette organisation. Et que s'ils refusent de respecter ces règles, alors de fait, ils se mettent en dehors. Attention, ces règles sont bien sûr très différentes du code du travail, qui est trop vaste puisqu'il est à l'échelle d'un pays, ou du règlement intérieur, que personne ne lit parce qu'il est trop long, et souvent quasi identique dans une entreprise voisine. Pourquoi Parce qu'il est la traduction du code du travail, trop vaste je viens de le dire, dans notre secteur d'activité. Les règles dont je parle, c'est la traduction de nos valeurs en mode « il est obligatoire de ou « il est interdit d'eux ». C'est ce qui permettrait, enfin, que les actes visibles au sein et à l'extérieur de l'entreprise ne soient plus jamais incohérents par rapport à ces valeurs. Il y a une structure dans laquelle la cohésion est primordiale, vitale même, c'est l'armée. Je suis donc allé faire un tour sur le site de l'Armée de Terre et j'ai trouvé la liste des six valeurs de cette organisation, sous forme de substantif, tiens donc, avec à chaque fois une définition de deux ou trois lignes, tiens donc. Par exemple, l'équité, chacun a sa place au sein de l'armée de terre, sans distinction de sexe, de religion ou d'origine, et l'égalité de traitement est garantie. Juste en dessous de ces six valeurs, il y a un document baptisé « le code d'honneur du soldat » en dix articles rédigés à la première personne. Il est précisé que ce code date de 2020 et représente donc une évolution par rapport à la précédente version de 1998. Principaux changements. Les formulations sont plus courtes, directes et plus facilement mémorisables. Contrairement à l'ancienne version, le code d'honneur du soldat français est exprimé à la première personne du singulier afin que le « je » solennellement prononcé engage moralement le soldat qui le proclame. C'est écrit sur le site. Et par ailleurs, il est précisé que « tout soldat, quelle que soit sa catégorie ou son grade, se doit de connaître le code d'honneur du soldat français afin de développer et entretenir les qualités indispensables à l'exercice de leur métier. Je sais bien que les armées évoluent dans un univers très particulier, avec des missions très particulières. Mais je trouve que leur exemple permet de sortir de cette erreur grave. Charte des valeurs affichées dans l'entreprise entraîne cohésion de l'entreprise. C'est faux. En résumé, Définir ces valeurs est une étape essentielle pour une organisation à condition de respecter certaines règles dans leur rédaction. Et deux, traduire ces valeurs dans quelques règles fondamentales et obtenir l'engagement de chacun à respecter ces règles est pour moi la condition pour que ces valeurs soient incarnées et portent l'organisation. Avoir des valeurs sans les règles de mise en application, c'est pour moi monter sur un bateau qui connaît son cap, mais n'a pas de quille. Bonne semaine à tous.